C'est que nous allons voir. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran selon les musulmans. Suivez ce document. Nous allons trouver la contradiction du Coran. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran, comme tu sais. Con... You know I mean? mm. Tu comprends ce que je dis? There is no il n'y a pas de contradiction? Yeah. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran? Because uh, God, uh, He challenged the Muslims and the genes, okay? mm. Puisque Allah a défié les anges, euh, les musulmans et les djinns de, de trouver une contradiction dans le Coran. Mm. To, like, uh, to a single uh, contradiction, or to produce a chapter or a verse like this. The uh, Allah de fait donc tout le monde de trouver une seule contradiction dans le Coran ou bien de créer un seul verset qui se ressemble au Coran. Mm. And no one could ever done, and no one has ever done that till today. Et personne ne pouvait démontrer une contradiction jusqu'aujourd'hui. Till today. Oh, okay. Okay. Uh, so if I show you. A moment how many uh, contradiction you want to believe? si je te montre une contradiction bon tu as besoin de combien de contradictions que je te montre combien de contradictions dans le coran because if you, you said single right so if we show you single that would be enough right mais j'ai pas même une seule donc si on te montre une contradiction est-ce que ça va aller just one just one not not two not three not 100 Montre-moi juste une seule contradiction, pas deux, pas trois, pas sans contradictions, montre-moi une seule contradiction. Just a single one because the Quran is the word of Allah. puisque le Coran c'est l'œuvre de Dieu, la parole d'Allah. No problem. So in front of everybody, if I show you that, are you going to leave Islam? Devant tout le monde, je te demande, si je te montre une contradiction, est-ce que tu vas quitter l'Islam ou bien tu ne fais que faire le jeu. Montre-moi une erreur. Montre-moi. Je te montre. challenge? I, I'm not gonna play any Ou bien tu me défi Je ne vais pas jouer. No, are you making a challenge? No, it's challenge. it's not Mon ami Osman, montre-moi. Tu suis pas un enfant. Hein? Montre-moi. Dis-moi si tu as quitté l'islam. I'm not a kid. Et je crois que tu n'es pas un enfant tu es un homme. talking avec respect si tu me dis montre moi une contradiction allah, donc ça veut dire que c'est important si tu m'as défié n'est-ce pas yes. if we prove that this is false, that's mean allah est false correct donc si on pouvait vous montrer ça, prouver ça, donc Allah, il y a une contexte. Donc c'est que Allah est faux, n'est-ce pas? Yeah, that's correct, man. Okay. So if... and it's not and that challenge wasn't... Oui, là c'est vrai. for human it was also for the C'est exactly. yeah. un défi que avait lancé, non? seulement pour les humains, euh, mais aussi pour les gènes. Il avait aussi défié les gènes. Exactly. So if I prove it to you, then you will leave Islam. Donc, si je te le prouve, donc tu vas quitter l'islam. Entre temps, les gens qui veulent entrer en contact avec nous pour les débats, ils peuvent nous contacter. Là, c'est notre numéro. Notre numéro est là, au bas de l'écran. Puisque nous, nous cherchons les gens qui peuvent débattre sur la parole de Dieu, nous n'en trouvons pas. Alors, s'il y en a, ils peuvent toujours nous rejoindre, nous lancer leurs invitations sur WhatsApp, on va débattre. Nous allons parler de la parole de Dieu. On continue avec Christian Prince. Listen, CP, if you could, if you could prove that uh, many of, uh, no one can prove it. Do you get know what I mean? Otherwise, it would be proven. Like, yeah, no one can prove it. Hmm. Donc si tu veux prouver ça, à CP, à Christian Prince, puisque personne ne peut trouver, ne peut prouver ça. Listen, still my question never is been not, done still, still my question is valid. If I prove it to you right now, as we speak, ma question reste valide. Donc si je te prouve ça, comme nous parlons. Even though I'm here for many hours and really tired. And if I prove it to you, do you promise me you will leave Islam? Si je te le prouve, que me que tu vas islam? Okay, prove prove to me first that you, you, but it can't be out of context and you can't um, twist the words. okay, prove moi. Cela ne peut pas être, tu ne peux pas prendre des choses hors contexte et tu ne, peux, tu ne vas pas forger la parole. Tu ne vas pas déformer. Will, et, will, I mean? no, not. Okay. Tu comprends? Oui, je te promets, je ne vais pas faire ça. Uh, actually, I will make you help me to... Ok, donc, d'ailleurs, je vais te demander à ce que toi tu puisses même m'aider. Tu vas m'aider à trouver la contradiction. And I will take your words, not my words. Et je vais prendre tes propres paroles, pas mes paroles à moi. Est-ce bon? Donc si tu vois, donc, le Coran est rempli de miracles scientifiques. De miracles de littérature. Tu comprends? What well, uh, I know that it is the opposite. The Quran. No, moi, je l'opposé. Je ne crois pas en ça. Yeah. Le Quran de miracles. But I know it is the opposite. Here we go. Moi, miracles Read for me this verse, please, and as you said. Okay, dit. You know, we don't want to take things out of context, so you give me the context. Chapter. Comme on a dit, bon, toi tu as dit qu'il ne faut pas prendre les choses hors contexte, donc je vais te donner le chapitre tu vas lire. 29. Chapitre 2, verset 29 du Coran. Tu vas me lire et tu vas me montrer ça. Qu'est-ce que tu comprends de ce verset ici? Je ne peux pas lire arabe. It's not an English, ce n'est pas arabe, mais c'est anglais. On nous allons mettre ça en français. Uh, I can't see anything yet. Je ne vois rien sur mon écran. Uh, do I have to refresh? Wait, wait maybe. Je dois refresh uh, mon, mon, mon ordinateur. Ça. Wait a second, we'll you, we'll it to Give me hey, one second. Et pendant qu'ils nous allons is, is the, it, are you showing me the verse 29? Yeah. Est-ce que tu veux montrer le verset 29? Uh, it is he who created for you all things the... c est, c est... More over his design. Celui qui a créé toutes choses sur la terre, je vais vous montrer ce verset qu'il est en train de lire, je, le, la sourate 2 au verset 29. Nous allons voir les contradictions qui se trouvent dans le Coran. Surate 2 au verset 29, je vais afficher... Euh, je vais afficher ce verset-là pour que tout le monde puisse lire ensemble avec le frère qui est en train de faire la lecture. Ça, ce sera 2 au verset 29. OK, on, on y va. On y va, le frère est en train de lire. Il dit, celui qui a créé pour vous, tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fait sept cieux, il est omniscient. Il a une connaissance Tu comprends? So ok, comment est-ce que c'est la contradiction? I'm not, mais où est la contradiction ici? Je ne peux pas dire rien, je you, demande, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous comprenez de cette traduction? Bon, je ne dis rien. Moi, je te pose la question qu'est-ce que tu comprends de cette translation what, what, what Qu'est-ce que tu comprends hein, Ce verset ici, qu'est-ce que ça dit Comme un musulman Oui, yeah, uh, cette uh, translation est un peu. Ah oh, bon, cette translation est un peu bizarre. Pas de problème. ok. En fait, j'ai même changé de translation. Correct. Puisque les, tout le monde cherche à, à tromper. So here it says it is he who created for you all in earth and heaven, and then he yeah. Ici, is... il dit que c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. He Not... he rose up to the heaven, no puis il est monté vers le ciel. He okay. Et il en vit sept cieux. So Qu'est-ce que tu comprends de ça? Allah a-t-il created... the... créé d'abord la terre et puis il est parti créer le ciel? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il a terminé en premier lieu? Est-ce que la terre ou bien les cieux? The earth or the heaven? Tu comprends de ce verset quoi?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 Mm. Ici, il est dit, il a créé la terre et puis il a fait sept cieux. Donc, qu'est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qu'il a terminé en premier? La terre ou bien les yeux <coughs> uh, uh, can you show me a you or a commentary on this one? Est-ce que tu peux me montrer les tafsir, euh, les interprétations, les commentaires sur ce verset? On va te montrer. Tu, tu cherches quel tafsir, quel savant, les commentaires de quel savant tu cherches? puisqu'il qu'il n'y a aucun imam qui peut dire... Euh, que la terre a été créée avant les, les cieux. That the Aucun imam ne peut dire ça. Ok, mais le verset dit ça devant toi. He qui a créé les cieux et qui a créé la terre et puis il est monté vers le ciel et il a fait sept cieux. So it's clear. He finished everything on her first, and then he went to the heaven. I a terminé tout sur la terre et puis vers le ciel. C'est ce que dit tafsir, le verset ici. even for what tafsir? Donc tu veux me <inaudible> dire <inaudible> que même pour ce verset, tu as besoin de tafsir. Tu as besoin de commentaires des savants même pour We can go. No problem. Okay, mais comme tu veux, Je vais te montrer le tafsir que tu cherches. Which, which tafsir you want? Quel tafsir tu cherches? Je dis que Jalalain ou Ibn Kathir. Okay. Les tafsirs de Jalalain, Suyuti ou bien Ibn Kathir. Quelqu'un de ces big Jalalain. ones? Right. Big ones, no problem. I like... Ok, comme tu veux. Bon, je vais te montrer les tafsirs de Jalalain. Comme tu veux, les grands savants. The big ones. Les grands. Here we go. And this is the you same. don't like the big one. You always. What? Uh, you, you must big ones. All of you are small for me. vous êtes trop pour moi. Alors, montrer vos This is the truth. I never find one so it's big. musulman grand devant moi. Here we go. It says this is a Jalalain. It is. Ça c'est de Jalalain. projeter ça pour que vous puissiez aussi voir ensemble avec le frère. Ils il lisent en anglais. Nous allons vous montrer ça en français. Le tafsir de Jalalayn, comme le frère a demandé, sur 2 au verset 29. Au verset à son verset 29, là c'est le tafsir de On va vous montrer qu'est-ce qu'ils ont dit. Oui, ça c'est le tafsir Jalalayn. On va grandir un tout petit peu pour la bonne visibilité. Sur 2 2, au verset 29, le tafsir Jalalayn. Alléluia. On rentre à Christian Prince. He created for you all that on earth, and that all that also that me, you benefit from them. Le dit aussi, celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Dans la terre qui est, qui est la terre et tout ce qui s'y trouve afin que vous puissiez en profiter et en tirer des leçons. Puis après avoir créé la terre, il s'est tourné, qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a fait son objet le ciel et les animaux nivellés. On continue avec Christian Prince. Okay, and then what Ah. Then after ah, the, read, ah, me, read ah. me read me read okay, me puis après avoir créé la terre and then after he create after he created the earth creating the earth he turned to that and he made his objects heaven and level them so the earth is done first donc il il est monté après, il s'est vers le ciel qui a fait son objet et les a nivellés. Donc, vous voyez que la terre est créée en premier lieu, d'après même le Tarsir. Like si vous veux pas Si cette euh, interprétation, on peut chercher un autre savant qui parle. Non, non, non. So I like Ibn Kathir. Non, ça c'était Jalalain. Tu, tu cherches quel savant? Yeah, Ibn Kathir Donc, on peut aller même voir ce que Ibn Kathir a dit. That... Yeah. Ça, ça, ça c'est Jalalain. Can I read the first, please? This is Let me go to On peut partir chez Jalalain. c'est. Hold on. Let me go to Jalalain so, back. Here we go. Jalalain. Jalalain est là. Uh. What do you what say? Uh, what do you think? I uh, guess guess get what is me. your conclusion? Antonio? It is he who created for you. Ta conclusion. Celui qui a créé pour vous tout ce qui est dans la terre et qui est la terre, tout ce qui s'y trouve. From it. And then, et tout ce qui est sûr, afin que vous puissiez en profiter et en tirer des leçons. After the earth, he the, uh, puis après avoir créé la, la terre, il s'est tourné vers... Le, ça dit qu'il a fait son objet, le ciel. Is he made his objects heaven and level, level from Okay. Okay. So, let's go. Yeah, it's saying here he created the earth first, right? Now, let's... Là, ici, il dit qu'il a créé le, la terre le premier en premier lieu. And let's go to Ibn Kathir. Okay. because now he is. On peut partir chez Mère Ibn Kathir si tu veux says that, okay, we agree. So now let's go to Ibn Kathir and see if Ibn Kathir confirmed that too. Okay, this is Ibn Kathir. Ibn Kathir. And now everybody will see in a second. This is what it is. It is horrible. horrible. What we can do. -ce peut faire? <laughs> All right. So this is Ibn Kathir. Ibn so, I mean, again, he will confirm I mean, that Allah he created the earth first. He will confirm Allah created the earth Okay. Okay. This is Ibn Kathir, let's read together. Um, so, okay, here we go. He created the earth and Allah created the earth before the heaven. Do you see it? Do you see it? Il a créé le ciel yeah. avant okay. la terre. Et so the the... il a la terre, Donc, le il Lorsqu'il a créé la terre, il y a eu même de la fumée. Il y a même de la fumée qui est montée. C'est ce qu'il explique ici. C'est ce qu'il explique dans ce tafsir ici, et il est monté. Le ciel tant il était en fumée. Le tafsir de Ibn Kathir. On rentre chez Christian Prince. Le, le, le, la fumée venait de, de, de la terre. Il n'y a rien dans le ciel. Il n'y a rien dans le ciel le verset confirme très bien que toi a été créé d'abord sur la terre. Dans le ciel, il n'y a rien. Il n'y a rien à ce moment-là. Et c'est Ibn Kathir qui dit ça. Je ne sais oh, pas. Okay. Que... Really? Really? We, show the We are just, uh, seeing... Je ne sais pas que, que dire. Mais jusque-là, on ne t'a pas encore montré la contradiction. On ne fait que gratter à la surface. Jusqu'à présent, on ne fait que gratter Des égratillons, n'est-ce pas On ne fait que démontrer ce qui est superficiel. Donc, ça, sont savant qui confirme qu'Allah a d'abord créé. Il a créé d'abord la, la terre et tout, tout, tout. Et puis, et puis il est monté. Ici, c'est ce que je cherchais. Il a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. La fumée en a éclaté. C'est pourquoi Allah a dit, alors, il s'est tourné vers le ciel, le paradis, quand il était de la fumée. Ici, le verset, c'est, il s'est tourné vers le ciel quand il était de la fumée. Et leur fils sept cieux signifie l'un au-dessus de l'autre, tandis que les sept terres signifient l'une au-dessous de l'autre. On continue avec Christian Prince. On va aller dans un autre verset, je vais te montrer les contradictions du Coran. Un autre chapitre. Et tu verras les désastres, les dégâts. Coran Le Coran dit. In the following chapter. Dans le chapitre hmm. ici. Attends. And now you remember, you said to me, nobody can prove that the Quran have contradiction. The Quran, all of it, is a book of contradiction. Souviens-toi, tu as dit que personne ne peut me trouver une contradiction dans le Coran, mais tout le Coran, c'est un livre de contradiction. It made me laugh, my friend. Tu m'as fait rire. That is the most funny challenge ever that is giving to me. Uh, C'est vraiment un, donc, un, un défi dégueulasse que tu m'as lancé. Alright, let's see. On, On va le voir. Let us read together. Nous du micro, pourri. 79 verse 27. You can read even 10 verses. Tu vas lire ensemble avec moi. Là là là c'est le chapitre uh, chapitre 79. Uh, so, 70 79. Tu vas lire avec moi so, 70, 71 71. Tu peux lire autant de versets que tu veux. Tu verras avec moi. On va voir. If So here, but we are starting with 727 because we're talking about chapter 79, chapter 79, verse number 27. Yeah. Okay. Read with me. Oh, oh chapitre 79. Chapitre 79. On va, on, on va y aller, on va y aller au verset 27. Hein? Are you more difficult to create all the heaven? Allah, he constructed. Okay, that's wonderful. He raised. Êtes-vous plus dur à créer? Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? It's height and he has equal order. Okay, wonderful. And he made its night. Il l'a élevé. Il y a une autre version du Coran que je vais vous montrer. Là-haut, c'est bien espacé. La surat 79 du Coran. Nous allons voir surat 79 au verset 27, à partir du verset 27. À partir du verset 27, nous allons voir le verset 27. Êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Il a élevé bien haut oh, sa voûte puis l'a parfaitement ordonné. Et il a couvert sa il a assombri sa nuit. Et Fais-lui son jour. C'est merveilleux, n'est-ce pas? And after that, he in the earth. Au verset 30. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Il a commencé à travailler maintenant sur la terre. Après les cieux. <rires> Est-ce que tu vois ça? Are you more difficult to create or is the heaven that he constructed Oh. are you okay my friend uh, que tu vas bien. Yeah, I'm okay, man. Ah, oui, c'est bien, c'est bien. So are you crying? Are you laughing I don't understand what you're Tu pleures ou quoi ou tu ris ou c'est quoi Je ne comprends pas. Amen. Now, I'm I'm just reading the verse. Okay. J'essaie que de lire le verset. So, that's that a great contradiction. We just we agreed me and you that, that... C'est juste une contradiction claire, on, on était agréés, ce pas toi et moi. Le verset qu'on a lu précédemment, on a dit qu'Allah a d'abord créé la terre et tout ce qui est dans, sur la terre, et puis, et puis il, est monté, il est monté vers le ciel, et même la fumée qui se trouvait là, We should Et même la fumée qu'on a montrée dans Ibn Kathir, la, la fumée-là, ça venait de la terre. On venait de lire ça. Because the earth was puisque la, la fumée-là, ça venait de la terre, comme Ibn katir a dit. Donc, alors Allah était dans la cuisine, il préparait. Nous, nous voyons cela. donc nous voyons ici que Allah a créé la, la terre avant les cieux oui il y a eu même la, la fumée cette fumée là ça venait de la terre comme ibn kathir a dit allah même la fumée, là, ça venait du ciel. Et ça venait de la terre. Hein? La terre a été créée avant le ciel. C'est écrit là. Là, c'est le tafsir de Ibn Kathir. Ce sont vos savants, vos propres savants, des grands imams. Ibn Kathir. Il dit que la terre a été créée avant le ciel. Alléluia. Il dit, et puis la fumée en a éclaté. Ça a éclaté à partir de la terre. Et c'est pourquoi Allah dit tout ça. Au verset 41, tout ça. On continue avec Christian Prince. Et puis il s'est tourné vers le ciel et c'était la fumée. Donc nous voyons, la terre a été créée premièrement. La terre a été terminée premièrement. Et le ciel, il y avait un vide, même le, la fumée qui se trouve là, from the earth. Ça venait, la fumée venait de la terre. And the same time, Et en même moment, on vient de montrer un verset qui dit que Allah a commencé le ciel dans uh, les airs, le, le ciel. Et après avoir fait ça, some pages, many pages. on va fermer quelques pages, right. pages. And after that, he spread the earth. Et après cela, il a étendu. Après cela. Au verset 30. Et après cela, il a étendu. Il a étendu la terre. Ça c'est surat 79 au, au verset 30. Donc uh, totally le, ciel. le ciel a été terminé précédemment selon ce verset. Et après cela, Allah est descendu maintenant à la terre pour faire autre chose. He making it flat il a commencé à étaler cela, à mettre cela à plat. And then he brought forth the water. Et il a mené... Uh, euh, L'eau, les eaux, son nom et son pâturage, au verset, au verset 31. And then he put the mountains. Et puis il a mis des montagnes, au verset 32. So this is total Donc ça c'est une contradiction totale, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? Yeah, it's it's. It uh, doesn't make sense. Doesn't make sense, and this is a clear contradiction. I mean, you do not need to. no Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Ça. Be a genius to notice it. Tu n'as pas besoin d'être génie pour voir ça. Il y a des contradictions. Oui. Comment peut-il créer d'abord la terre et puis créer le ciel après Exactement. Comment peux-tu créer quelque chose lorsque tu n'as pas d'espace n'est-il pas normal de créer d'abord l'espace avant de créer quelque chose? <laughs> N'est-ce like, like, like, uh, right like, pas que nous sommes dans l'espace maintenant? Nous naviguons dans l'espace, nous, nous volons, nous sommes comme un, une graine de poussière dans l'espace. So le cosmos, c'est trop petit, la Terre. Ça n'a même pas donc, la, la taille d'une aiguille comparée à l'espace. Comment ça se passe Ça, c'est stupide. Ça n'a pas de sens. C'est stupide comme science. C'est stupide comme contradiction. C'est stupide comme contradiction. Et c'est toi qui m'a dit. Le Coran, le, le Coran dit. Le Coran dit que si ça, ce livre n'a pas été fait par Dieu, par Allah, vous allez trouver beaucoup de contradictions. C'est Allah qui a dit ça, n'est-ce pas Like C'est like the hein? bon, -ce comme créer la Terre et puis créer l'univers. I mean? Tu comprends? Mon frère, je ne t'ai rien montré jusqu'à là. Si je partais à l'autre chapitre, 41, you will see even more crazy. si on partait au chapitre 41, tu verras encore beaucoup de folie. Puis tu vas trouver que même l'ordre de la création a changé, c'est différent, non seulement à la terre. Et dans le chapitre 41, tu verras que ton Dieu est très confus là. Il commence par créer, et comme uh, uh, créer la terre et puis tout ceci. Uh, uh, sorry, Uh, uh, in seven, in, we have 79, we have 41, uh, uh, and we have a chapter two. On a, on a chapitre 41, chapitre 2. Each one of them is a disaster by itself. Chaque chapitre est un dégât en and if this is a book is other than Allah, which means from God, then surely you will find much contradiction. The Quran says that alors, vous allez trouver beaucoup de contradictions si ça ne vient pas de Dieu. Même le Coran nous aide à, à trouver la conclusion. Si vous voulez connaître si que si ce livre vient de Dieu ou, ou pas, cherchez la contradiction. Et c'est toi qui m'a dit que tu m'as défié. Tu as dit qu'Allah a même les, les même les djinns, pas seulement les humains. Il like paraît-il par, par, par que je suis plus intelligent que même les djinns than Allah. Non, non seulement plus intelligent que les djinns, je suis plus, euh, euh, plus intelligent que les humains, je suis même intelligent plus que qu'Allah, n'est-ce pas e oh. euh uh, somebody in the chat saying does not say that Allah created the heaven after the earth but Allah turns to heaven afterward no matter regardez le dans les commentaires il dit oh il envoie un message il dit que ce n'est pas qu'Allah a créé d'abord la terre avant mais c'est dit qu'Allah est monté au, au ciel non ce n'est pas ça mon frère, nous allons te montrer les de d'Ibn Kathir, il ne faut pas faire le petit malin. Là, là c'est euh, le, le grand commentateur des versets, c'est Ibn Kathir que nous allons te montrer. Ibn Kathir dit que Allah a créé la terre avant le ciel. Tu vois est-ce que, est que tu vois ça? Tu es aveugle, toi qui a envoyé les messages? What's up? And Allah, Allah créé la terre avant le ciel. C'est clair. Et puis même la mer est une mer qui brasse de la terre. Même la fumée, la fumée venait de la terre. Ça a éclaté à partir de la Parce terre. Puisque le verset qui vient dit que il est monté au ciel et il y avait la fumée. Alléluia. Il est monté, il y avait la fumée. La fumée en a éclaté. Ça a éclaté à partir de la terre. Saying to you, the... Donc quelqu'un peut dire, il y a de la fumée et tout ça. Ibn Kathir vous explique d'où la fumée est venue. Que la fumée a éclaté de la terre lorsque Allah était en train de créer ça. C'est Ibn Kathir qui dit ça. Ibn Kathir. Et si vous descendez, vous allez trouver que même Saïd Bouhari a parlé de ça et Ibn Abbas. Tous ces gens, ils ont confirmé ça. Earth was the and the earth was out. Vous allez trouver que même Ibn Kathir, Ibn Abbas, a confirmé ça. Ibn Abbas, il a confirmé. Il y a beaucoup de hadiths qui sont écrits là. ou Ari en a parlé, tout le monde. Ils en ont parlé, beaucoup de gens en ont parlé. Ce n'est pas seulement Christian Prince qui dit que ça, ce sont des savants. Ibn Abbas, qui était le cousin de Muhammad, qui a confirmé ça. On continue avec Christian Prince. Only after the creation, the heaven. Okay. So, Sûrement après. The, the la La création de, du ciel, Allah a aplati. Il dit ceci, Allah a aplati la terre. Après, il a fait le ciel, mais la terre a été créée. But, Before the heaven. La terre a été créée avant le ciel, avant le ciel. <rire> to cover the contradiction, but that's it. It's too late. Vous voulez cacher les contradictions, mais c'est trop tard. On ne peut pas cacher ça maintenant. Je vais vous montrer ce que Christian Prince est en train de montrer dans son écran euh, pour la bonne compréhension. Parce nous dans Qur'an, Puis si nous partons dans le Coran au chapitre 41, let's go there and laugh together. on peut partir là, -là pour rire ensemble. 41. chapitre 41. Are you greater or Allah He like the, the earth in two days? Okay. Alors là il dit êtes-vous plus grand que euh, attendez je vais vous montrer le verset pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas correct Ch chapitre 41, chapitre 41, on y va Le chapitre 41 du Coran. Oh, ça se trouve le On va naviguer ce verset là. Le chapitre 41 du Coran. Il faut qu'on puisse se retrouver... Le chapitre, chapitre 41. C'est ce que je suis en train de chercher. Chapitre 41, je m'excuse pour le petit retard. Nous y voilà. fossilate le verset détaillé. On a même, même détaillé ce verset, hein? Au chapitre 41. Ça, c'est le verset, le verset 9. Que Christian Prince il dit ceci. Il dit, renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en deux jours? Et lui donnerez-vous des égaux, tel est le Seigneur de l'univers? Il a créé la terre en deux jours. puis, il a placé des montagnes au verset 10. Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle. Elle a béni et lui a, a signé des ressources alimentaires. cest la vie des arbres, des végétations, tout ça. Okay. In four days. So, this is... En quatre jours. This total of six days. Donc, le total ici, ça nous donne déjà, ça, le, le total nous donne six jours. Il y a quatre jours ici, et puis les deux jours là, le total, ça nous donne déjà Six jours. Earth is done as a Then earth... Donc la terre a été terminée comme création. Et tout ce qui est dans la terre, même, il a même mis des montagnes là-dessus. Souviens-toi que dans la deuxième chose qu'Allah a créée après, après avoir créé la terre, ce sont les montagnes, comme il a dit ici. Merveilleux. Puis il est monté vers le ciel. Au verset 11, il s'est ensuite adressé au ciel. Ibn Kathir nous a parlé de ça. Ibn Kathir nous a dit que la fumée venait de, de la terre. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors en fumée. En fumée, au verset 11. Is not a smoke from the sky. Ce, cette fumée ne venait pas du ciel. Alors il a dit, venez tous, bon gré, mal gré. And then he made them seven skies and... Et après cela, nous en... Euh, tous dire, nous souvenons, obéissants. Au verset 12, il dit il, il décréta d'en faire sept cieux. So... En, en deux jours, il révéla à chaque ciel sa fonction. Nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes, les étoiles. Quelle est la dernière chose qu'Allah a créée ici Ce sont les lampes, les étoiles. This is the chapter 41, verse number 12. Ça c'est chapitre 41, verset 12. Ok. Take a note. The last thing Allah created here Mais... in chapter 41. Uh, uh, Othman, listen. The... O, Othman, Othman. écoute. La dernière chose qu'Allah a, euh, a créé c'est. Last thing, take a note. The last... Remarque ça. The last thing Allah created in chapter 41, verse number 12 is what? The stars. Do you agree? La dernière chose qu'Allah a créé c'était quoi? C'était les étoiles, la lampe. Est-ce que tu es d'accord? D'après ce verset 4, 12, 41, 12, ok. Oui, je suis d'accord. Chapitre 79, love together. Allons au chapitre 79 pour rire ensemble. On va lire ensemble, souviens-toi que la dernière chose qu'Allah a créée là, c'était quoi? C'était les étoiles. Mais ici, dans le chapitre 79, les choses vont tourner au vinaigre. Chapitre 79, on part à son verset. Christian Prince va nous donner ça tout de suite. Il faut que je puisse, puisse positionner ça. Il a créé qui Il a, tout ce qui était dans le ciel. Lise attentivement. Es-tu es plus difficile elle est le plus dur à créer ou le ciel qu'il a construit and then he above. And then he made et il a bien élevé sa, sa voûte il a parfaitement ordonné au verset 29 il dit il a assombri sa nuit et a fait son jour la saison les étoiles les lampes et il a fait la nuit et le jour les lampes et puis, il a assombré sa nuit et fait lui son jour. Ce sont les étoiles. Les lampes. Dans la période numéro 3, Allah a créé, a créé les étoiles. Et après cela, au verset 30, et quant à la terre, après cela, il a commencé à travailler sur la terre. And after that, he brought the water. Et après cela, il a amené les eaux. Au verset 31, il y a de l'eau. Et après cela, il a mis des montagnes. Il les a ancrées. Il a mis des montagnes au verset 32. Donc, dans le chapitre 79, la dernière chose que Allah a créée, au verset 32, c'était la montagne. C'est la montagne que Allah a créée en dernier lieu. Au chapitre 41, la deuxième chose que Allah avait créée, c'était la montagne. Mais l'autre chapitre-là, ça devient, vous voyez, ici, c'est Allah a créé d'abord la montagne. Deuxième, en deuxième position. Mais au verset 41, chapitre 41, verset 10, ce sont les montagnes qui l'ont commencé à créer en deuxième position. Mais le chapitre 79, au verset 32, les montagnes furent créées en dernier lieu, dont la position des montagnes a changé. Dans chapitre 41, la dernière chose que Allah avait créée, ce sont les étoiles. 41 au verset 12. Ce sont les étoiles. In chapter 79, the third Allah he did, it was the stars. Dans le chapitre 79, la première chose que Allah avait créée, c'était les étoiles. Ici, c'est devenu la dernière chose que Allah a créée. Et même le verset, le verset est très clair. Au verset 30, il dit ⁇ Après cela ⁇ Donc il n'y a pas de contradiction. Au verset 30, il dit ⁇ Après cela ⁇ Après cela ⁇ Mais au verset 2, on t'avait montré le verset. On t'a dit que Allah a créé pour vous tout ce qui est sur la terre et puis il a monté vers le ciel. You agree, Allah, et Ibn Kathir est d'accord avec ça Allah created everything in earth first. que Allah a créé toutes choses sur la terre d'abord. <laughs> so Qu'est-ce que tu veux de plus? A y a-t-il d'autres contradictions plus pires que ça? Que, que cette folie? Est-ce que Dieu, Dieu, Dieu veut parler comme ça? What do you think, my friend? Je pense qu'il est temps que tu puisses quitter l'islam. All right, okay. all right. Okay. Mr. Explain this, okay, Monsieur CP, explain Christian Prince, explique-moi. Then how does, uh, how does Allah talks about the embryology Mais comment se dit-il que Allah parle de l'embryologie? And the big bang. And de Big Bang, all these things. de tous ces phénomènes scientifiques dont on nous parle. Il n'y a aucun endroit où Allah parle de l'embryologie. Il parle de la stupidité. Si tu parles dans le Coran, tu verras que tout ce que le Coran dit, c'est une blague, c'est de la comédie. Puisqu'il dit que le sperme a été devenu du sang coagulé. Et tu peux aller partir dans n'importe quelle université du monde et tu verras que ça n'a ça, ça pas de sens. C'est de la foutaise, ça, c'est de, de la folie. Et That that Avez-vous déjà entendu un Dieu qui dit que le sperme est devenu du sang? Le sang coagulait? C'est ce que vous appelez embryologie pour vous? It doesn't say, it doesn't say that. It. Il n'a pas dit ça. That in front of you. Mais c'était qui devant toi? Sur RAD 23, verset 14, on parle de le coagulé du le sang coagulé. Here we go, read it. This ça. is the chapter 23, verse number 14. Verset chapitre 23 ou verset 14. On parle du sang coagulé. Chapter 23, chapter 23, verse 14. tu lis tu lis ça uh... oh man oh. oh so this is the embryology you've gone c'est ce que tu appelles l'embryologie de Dieu ensuite nous avons fait du sperme une adhérence de l'adhérence nous avons créé un embryon de cet embryon nous avons créé des eaux et nous avons revêtu les œufs de chair Ensuite, nous l'avons transformé en euh, toute une autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Blablabla. Bla, bla, bla. Le sang coagulé, tout ça. Hein? Le mot de gars. Une adhérence. Oui, tout ça. Une adhérence. Le sang coagulé. Alaka. Alaka. Alaka. C'est une adhérence. Comme c'est du sang coagulé. The sperm a clot. To your Le sperme est devenu une adhérence comme un sang coagulé, d'après ta connaissance. You, you are laughing, right? Tu ris ou quoi Ou bien tu pleures Non. Uh. D'après according to, according to man, you know? la science combien de jours le sperme peut vivre le sperme. Oh. Tu connais According to science Yeah how many days the sperm can live oh. le sperme. la durée de vie de sperme, combien de jours uh, uh, I think it's one day eh, non, actually few days. You be... Non, en fait, bon, ça peut faire quelques jours. Tu peux chercher ça sur euh, Prophète Google, Prophète Google, quel appel soit sur lui. Uh, uh, I think it's one day. Eh, no, actually few days. You can search Prophète Google, peace be upon him. You can search right now, me and you. On peut chercher même toi avec moi sur Google, on va trouver ça. Qu'est-ce que dit Google à propos de ça? On va trouver ensemble. How long... Sperm live... Combien de jours in the women, in the body. dure le sperme in the C, what the would be. dans le corps? On va voir go, la, la, la réponse. It's, it's Google dit cinq jours. Correct? Right. He says it's 5 days, correct 5 jours. Yeah. Okay. Wait. Oui. According to your prophet, how many days? Et selon ton prophète, ça fait combien de jours He doesn't say how many days. No, your prophet, he is a doctor, so you know he has 10 tons of uh, YouTube. Sandipa. Mais ton prophète lui, il prétendait qu'il était docteur, hein. Il donne aussi ses, ses révélations. Alors, il parlait beaucoup, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de YouTube. Il y a beaucoup d'hadiths. Ton prophète n'a jamais de parler. Ok, mes frères, nous allons arrêter à par là. Je ne veux pas que la vidéo puisse dépasser une heure. Euh, le reste de, de la vidéo, euh, on peut toujours poursuivre. Là, c'était la première partie. Les gens qui veulent débattre avec nous, ils peuvent entrer en contact avec nous. Nous, nous cherchons les gens à nous débattre sur la parole de Dieu. Notre numéro est là. Contactez-nous par WhatsApp pour que nous puissions organiser des belles émissions. Euh, on va prouver la véracité de la parole de Dieu et montrer tous les horreurs, toutes les erreurs et les mensonges que nous avons bernés pendant beaucoup d'années que le Seigneur vous bénisse et